Chers traders et investisseurs, jeudi 6 février, bonjour. Alors, nous prenons la parole un peu plus tôt ce matin pour souligner le fait que le coronavirus est totalement passé aux oubliettes et que de nouveau les records sont battus aux états unis Et c'est très difficile dans ce contexte aussi controversé de se mettre long à de tels niveaux, nous en prenons acte. De plus, ce matin, malgré de très mauvais chiffres allemands à 8 heures des commandes industrielles de décembre, les marchés n'ont fait, dans la matinée, après quelques yo-yo, quasiment que monter. Mais veuillez excuser la trivialité pour ne pas dire la vulgarité de mes propos, mais comme on dit en Bretagne, il ne faut jamais pisser contre le vent. Donc, les marchés montent avant tout parce que les marchés américains montent grâce à une économie florissante, voire éclatante, comme ne cesse de le répéter son cher président. Et dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, les autres marchés mondiaux ne peuvent pas baisser. Ça a toujours été comme ça et je pense que ce sera encore comme ça pendant un certain temps. Néanmoins, cette matinée fut très intéressante. Dans ce contexte très difficile, nous avons réalisé ce matin un strike incroyable de 6 trades gagnants sur 6 accompagnés d'une ou deux médailles mais surtout, nous avons réalisé sur le DAX un short, un long, un short, un long, un short, un long. Avec un minimum d'une quinzaine de points à chaque fois et bien souvent au moins 20 points. Nous espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes traînes une très bonne journée. Et à demain.